Tau vibratoire élevé pour la loi de l'attraction. Se connecter au ciel, pourquoi et comment Bonjour les amis, les abonnés, les nouveaux arrivés. Bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne. C'est Audrey, hypnothérapeute énergéticienne, canal. Je suis ravie de vous proposer aujourd'hui cette vidéo ô combien importante sur le taux vibratoire puisque, entre autres, le niveau de votre taux vibratoire fera que la loi de l'attraction fonctionnera ou pas dans votre vie. D'ailleurs, cette vidéo sur le taux vibratoire va de pair avec ma vidéo sur la loi de l'attraction sous hypnose et également avec celle sur la loi de l'attraction pour attirer l'amour Toujours sous hypnose. Donc je vous invite bien sûr grandement à faire ces séances d'hypnose après avoir vu cette vidéo sur le taux vibratoire mais aussi à refaire ces séances d'hypnose si vous les avez déjà faites une fois que vous aurez élevé votre taux vibratoire. Cette vidéo va aussi de pair avec ma séance d'hypnose spirituelle avec les anges et les archanges car plus votre taux vibratoire est élevé et plus vous entendez, voyez et comprenez les signes du ciel qui ont pour but de vous guider, de vous aider et de vous aiguiller sur votre chemin de vie. Ces trois vidéos totalisent à ce jour environ 280 000 vues, c'est juste énorme, alors 280 000 merci à vous. Je précise que à l'inverse donc de ces trois vidéos dont je viens de vous parler, cette présente vidéo n'est pas une séance d'hypnose, n'est pas non plus une méditation, ni même un soin énergétique. L'objet de cette vidéo est de vous donner précisément toutes les informations, recommandations et actions à mettre en place pour élever votre taux vibratoire, votre énergie. Et si vous souhaitez faire un soin énergétique ou une libération énergétique, énergétique vous permettant d'augmenter votre taux vibratoire, et eh bien vous trouverez en barre de description le lien d'un soin énergétique que je viens tout juste de poster sur ma chaîne YouTube. En attendant, restons dans le présent, nous allons donc voir en première partie de cette vidéo qu'est-ce que le taux vibratoire, quand est-il important de connaître son taux vibratoire, pourquoi élever son taux vibratoire est nécessaire, que ressent-on, que vit-on quand son taux vibratoire est élevé? Que ressent-on, que vit-on à l'inverse quand son taux vibratoire est bas, ce qui affaiblit le taux vibratoire Et nous parlerons également du taux vibratoire de la Terre qui augmente exponentiellement ces deux dernières années et encore plus ces tout derniers mois. Et en deuxième partie de vidéo, je vous dirai comment augmenter son taux vibratoire grâce aux 30 points que je vais vous donner. Bien évidemment, vous avez la timeline en barre de description. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, place au générique vibratoire au juste Et eh bien c'est tout simplement l'énergie, la vibration émise par tout ce qui existe, tout ce qui est palpable ou impalpable, toute action, toute pensée, tout, tout sentiment, absolument tout ce qui existe dans l'univers est vibration. Le visible comme l'invisible, les êtres vivants, c'est-à-dire les êtres humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, mais aussi les lieux, les objets, votre alimentation, vos mots, vos pensées, votre état d'esprit, sans oublier la planète, bien évidemment. Bref, comme le disait Einstein, tout est énergie et c'est ce rayonnement, ce champ énergétique qu'on appelle taux vibratoire. Il faut savoir que ce taux n'est pas figé. Il varie à la hausse comme à la baisse en fonction de vos actes, de vos pensées, de votre niveau de stress, de ce que vous mangez, des gens que vous côtoyez, des lieux que vous fréquentez, de votre santé, de votre spiritualité, de votre épanouissement, etc. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, le taux vibratoire varie d'une personne à une autre. Il se mesure à l'aide d'un pendule de radiesthésie et du biomètre de bovis créé par le physicien du même nom dans les années 30 et se mesure en unité bovis UB. Alors, quand est-il important de connaître son taux vibratoire Eh bien, Connaître que ce taux peut être utile à différentes occasions. Par exemple, quand vous recherchez un praticien en énergétique, un magnétiseur, un voyant, un canal. Pourquoi? Tout simplement pour choisir un praticien qui a un réel don, un praticien réellement connecté et qui a donc un taux vibratoire très élevé. Ce taux doit par ailleurs être supérieur au vôtre, sinon ce praticien ne pourra pas vous apporter grand chose énergétiquement. Il est également important de connaître votre taux vibratoire avant de faire un soin énergétique et après avoir fait un soin énergétique. En effet, entre autres résultats, un soin énergétique augmente nécessairement votre taux vibratoire. Mesurer donc votre taux vibratoire avant et après le soin permet d'en apprécier la, la réalité et l'efficacité. Quand je pratique un soin énergétique, j'invite de plus en plus mes clients à eux-mêmes mesurer leur taux vibratoire. Il est en outre utile de connaître votre taux vibratoire si vous êtes dans une démarche d'évolution spirituelle, d'ascension, d'expansion énergétique. Parce que si c'est votre aspiration, si vous faites des méditations, avez opéré un certain changement dans votre vie, nous en reparlerons tout à l'heure, ou que vous pratiquez la loi d'attraction et que votre taux n'augmente pas ou très peu, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui bloque, euh, qui bloque vos vibrations ou ce que vous faites n'est pas suffisant ou est tout simplement inefficace. Pourquoi élever son taux vibratoire est nécessaire? Alors, pourquoi je vous parle aujourd'hui du taux vibratoire? Eh bien, tout simplement parce qu'il est nécessaire, primordial d'élever ce taux vibratoire et en tout cas si vous êtes dans une démarche de développement personnel ou spirituel. Pourquoi? eh bien déjà pour faire que la loi d'attraction fonctionne parce que vous attirez ce que vous vibrez si votre énergie est basse vous allez attirer des choses des éléments des personnes ayant ce genre d'énergie et inversement si vous avez de hautes énergies vous allez attirer des choses équivalentes si vous pratiquez la loi de l'attraction afin d'attirer l'abondance l'amour la chance Sachez que si votre taux vibratoire n'est pas suffisamment élevé, vous ne pourrez pas attirer cela. En effet, la loi de l'attraction fait que qu'on attire ce que l'on vibre. Vous allez donc attirer ce qui correspond à votre intensité vibratoire à la, à la qualité de vos vibrations. Vous l'avez donc compris, selon votre taux vibratoire, vous n'allez pas attirer les mêmes personnes, les mêmes expériences. Plus votre taux vibratoire est élevé et plus vous attirerez des opportunités, des situations, des synchronicités vous apportant abondance, bonheur, réussite, chance, santé, etc. Euh, mais également des facultés telles la clairvoyance, l'intuition, etc. vont se développer. Et inversement, bien sûr, c'est votre taux vibratoire est bas. Disons que votre taux vibratoire, qu'il soit haut ou bas, crée dans tous les cas une spirale. Si votre taux vibratoire est élevé, il va se créer un cercle vertueux. Et à l'inverse par contre, s'il est trop bas, il va se créer un cercle vicieux. C'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes semblent être bloquées dans des schémas répétitifs négatifs. Il est également important d'élever son taux vibratoire pour devenir le co-créateur ou la co-créatrice de votre vie avec l'univers. C'est également important pour pouvoir augmenter vos capacités extrasensorielles et ou pour être guidé par le ciel. Pour faire simple, voyez le taux vibratoire comme une échelle. Tout en bas, c'est le néant, le vide absolu. Tout en haut, c'est le divin, le céleste, la sphère des anges, des arcoches, etc. Et plus vous vibrez haut et plus vous comprenez ou percevez clairement et distinctement au quotidien dans votre vie les messages du ciel sans une multitude d'interférences. En gros, si vous vibrez trop bas, ce qui va vous influencer dans votre vie, dans vos prises de décision, dans vos actions ou dans vos guidances, etc., c'est tout ce qui vibre bas, toutes les basses énergies comme, euh, comme les peurs, les doutes, la jalousie, l'orgueil, l'ego et qui étouffe. En plus, votre intuition, vos ressentis ou vous font les, les percevoir, mais de manière erronée. Alors que, et vous l'aurez compris, si vous vibrez haut ou suffisamment haut, vous allez bien mieux percevoir les conseils, les messages, des plans supérieurs. Parce que concrètement, plus votre taux vibratoire est élevé et plus ce que vous émettez énergétiquement parlant, plus ce que vous vibrez est intense et puissant. Il est également important d'élever son taux vibratoire afin d'entendre, afin de percevoir et comprendre plus facilement les messages de l'univers. C'est important aussi pour augmenter votre intuition, votre empathie, vos dons, telle, telle la télépathie par exemple, euh, ou alors pour vous connecter plus facilement à votre moi supérieur, pour impacter positivement votre entourage et votre environnement. Pouvoir bénéficier d'une meilleure vitalité pour être en meilleure santé, renforcer votre votre système immunitaire et augmenter vos capacités d'auto-guérison. En résumé, notre énergie, nos vibrations, que mesure le taux vibratoire, représentent ni plus ni moins que notre pouvoir d'attraction. Que ressentons, que vit-on quand notre taux vibratoire est élevé eh bien, on se sent bien, heureux, chanceux, protégé, béni du ciel, on est en forme optimiste, euh, on, on déborde d'énergie et tout semble nous sourire. Les autres nous voient comme une personne chanceuse, rayonnante, voire inspirante. Rien ne semble pouvoir exister à notre volonté, tout ce que vous projetez se concrétise. Vous êtes une personne très, très intuitive euh, et cette intuition vous guide quotidiennement dans votre vie et votre vie est comme une succession d'événements vous amenant à réaliser vos rêves et à vous épanouir. Tous ces événements ne sont pas forcément toujours rose, mais on se rend compte au final qu'ils étaient tous cela pour nous amener à nous réaliser, à, à nous amener, à nous développer, à nous éveiller et à nous permettre de réaliser notre mission d'âme. Quand votre taux vibratoire est élevé, vous, vous savez que ça va aller. Vous savez que tout va aller, que de toute façon vous êtes protégé par le ciel et que le ciel vous aime et donc vous lâchez prise, vous vous laissez driver. Que ressent-on quand notre taux vibratoire est bas En toute logique, bien évidemment l'inverse de ce que je viens de vous dire. On est alors en proie à des, à des émotions négatives, des comportements toxiques, on peut être déprimé ou dépressif, se sentir mal dans sa peau, dans sa vie. Gravitent autour de vous des personnes négatives, malsaines, tristes, déprimantes, démotivantes. Vous pouvez avoir des difficultés financières, professionnelles, sentimentales, de santé, etc., qui plus est, vous devenez une cible facilement atteignable par des énergies négatives. Qu'est-ce qui affaiblit le taux vibratoire? Le stress, le conditionnement de masse, les peurs, le pessimisme, les pensées négatives envers vous-même et envers les autres, la non prise en compte euh, de, vos, de vos véritables besoins, c'est-à-dire des besoins de votre cœur et de votre âme, l'envie de tout contrôler, de tout gérer, le manque, le manque de lâcher prise, la sédentarité, l'alimentation industrielle, la pollution, la pollution de l'air, la pollution électromagnétique, hein, c'est-à-dire euh, celle, euh, celle des téléphones, etc. Une mauvaise oxygénation par une mauvaise respiration, par exemple, la frequentation de personnes toxiques, dépendances D'une manière générale, tout ce qui n'est pas naturel, sain dans les comportements, les actions, les pensées, dans l'environnement, etc affaibli votre taux vibratoire. Le taux vibratoire de la terre. Alors avant que je ne vous dise précisément comment augmenter votre taux vibratoire, il est nécessaire que j'aborde avec vous le taux vibratoire de la terre et des enjeux de la période que nous vivons. Je vous ai dit tout à l'heure que votre taux vibratoire variait en fonction des lieux que vous fréquentiez. Quel que soit le lieu où vous vivez, où vous travaillez, euh, les, les endroits que vous fréquentez, le pays ou le continent sur lequel vous êtes, vous habitez avant tout sur la Terre et dans un univers. S'affiche actuellement à l'écran les taux vibratoires de ces 50 dernières années. J'ai utilisé les données du site de Luc Baudin, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et j'ai réalisé ce tableau pour vous. Avant 1970, on ne mesurait pas le taux vibratoire de la Terre et est donc inconnu. On ne sait pas depuis combien de temps la Terre avait un taux vibratoire de 6500 unités Bovis. En tout cas, on voit clairement une augmentation de ce taux dans les années 80-90, peut-être dû à l'arrivée des enfants indigo, cristal, etc. Alors oui, clairement, ce boom énergétique est sans commune mesure avec l'énorme envol du taux vibratoire de la Terre de ces deux dernières années. Mais à l'époque, cette subite augmentation a suscité bon nombre d'interrogations tout le monde se demandant ce qui s'est passé en 2020 le taux vibratoire de la terre a littéralement explosé et depuis son envol est juste incroyable chaque mois il bat des records comme vous pouvez le voir sur le tableau en 2022 on était à 1 million 575 mille unités bovis un mois après en juillet 2022 donc à 2 millions 9000 unités bovis et là en août 2022, on est à 2 2,284,000 unités Bovis. C'est juste phénoménal. Ça dépasse l'entendement. On voit clairement qu'il se passe énergétiquement quelque chose de gigantesque, de sans commune mesure, un, un événement que l'on n'a jamais connu auparavant. Coïncidence ou pas, 2020 correspond à l'arrivée du Covid, du confinement. On sait que ces événements ont eu, entre autres conséquences, le fait que de très nombreuses personnes se sont éveillées, ont eu des prises de conscience, se sont mises à, à intégrer une dimension spirituelle à leur vie, etc. Alors, y a-t-il un rapport entre l'explosion du taux vibratoire de la Terre depuis 2020 et ces prises de conscience je le pense pour ma part, dites-moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires et sur mon groupe Facebook Les Flammes de la Lumière. Quoi qu'il en soit, ces données hallucinantes semblent confirmer ce que beaucoup de personnes disent, ressentent concernant le fait que la Terre est en train d'ascensionner de la 3D vers la 5D et cela va aussi dans le sens de la foi. Des croyants, quelle que soit leur confession religieuse, qui voient dans la concomitance et le caractère exceptionnel de beaucoup d'événements mondiaux au niveau épidémique, climatique, conflictuel, et bien tout simplement la réalisation des prophéties bibliques. Coranique, Judaïque, etc., sur la fin du temps tel que nous les connaissions depuis quelques milliers d'années. Non pas la fin du monde, loin de là, mais la fin d'un monde matérialiste, superficiel, qui s'est coupé de la nature, de la spiritualité, de, de, de l'amour, des valeurs et des préceptes divins. En résumé, la fin d'un monde qui s'est coupé de son âme. Tout simplement. Certains disent que ceux et celles qui continuent à ne pas vouloir s'éveiller, se réveiller, à ne pas vouloir revenir à la source, revenir à eux-mêmes et donc qui persistent à être dans de trop basses vibrations énergétiques, ne pourront pas suivre l'évolution, l'ascension de la Terre et qu'ils iront tôt ou tard sur une autre Terre pour suivre leur chemin jusqu'à ce qu'ils s'éveillent aussi. D'autres, il faut le dire, ont une vision plus radicale de l'avenir. Comme décrit dans les textes religieux. Dans tous les cas, seul l'avenir nous le dira et quoi qu'il en soit, la formidable explosion exponentielle du taux vibratoire de la Terre est en grande partie due aux énergies qui nous arrivent de l'univers. Et bien plus qu'un simple enjeu, le taux vibratoire actuel de la Terre représente une formidable opportunité à qui le désire d'élever sa conscience et de participer à l'élévation des énergies de la Terre en élevant son propre taux vibratoire. Et je vais maintenant vous expliquer comment augmenter votre taux vibratoire. Comment augmenter son taux vibratoire? En libérant votre esprit de toute blessure ou croyance limitante. C'est vraiment la pierre angulaire pour augmenter son taux vibratoire. Vaincre ses peurs, vous libérer de toute forme de colère, de ressentiment, vous débarrasser des croyances qui limitent votre vie ou ou qui vous empêche d'avancer est vraiment le B, A, B, le prérequis nécessaire quand vous voulez augmenter votre taux vibratoire car, comme je vous le disais tout à l'heure, les blessures, les peurs, les freins sont énergivores, ils abaissent drastiquement votre taux vibratoire. Par ailleurs, toutes vos blessures sont des failles, sont des, sont des chevaux de troie dans votre vie qui vous rendent vulnérables à certains comportements toxiques qui vont vous empêcher de mettre en place les éléments que je vais vous donner pour augmenter votre taux vibratoire. Enfin, si tant est que vous parveniez à vibrer relativement haut mais que vous êtes chargé de tous vos bagages émotionnels, vos blessures de l'enfance, vos peurs d'échouer ou, ou d'être abandonné, le manque de confiance en vous, euh, des, des croyances limitantes comme il m'est impossible Possible de ou alors telle et telle chose n'existe pas etc et eh bien il y a peu de chances pour que vous attiriez du positif avec la loi de l'attraction et autres et d'ailleurs il y a plutôt plus de chances pour que vous attiriez du négatif par votre état d'esprit et état d'être 2 faites preuve d'amour de gratitude de gentillesse l'amour est l'énergie la plus forte qui existe dans l'univers Pratiquez l'amour, la gratitude, la gentillesse augmentera instantanément votre taux vibratoire. Au lieu de focusser sur ce qui ne va pas, prenez comme habitude de focaliser tous les jours pour ne pas dire à chaque instant sur chaque point positif de la journée. sur la plus petite source de bonheur la météo ensoleillée, la beauté de la nature, le sourire d'un enfant dans la rue. Soyez gentil et dans la bienveillance avec les personnes que vous côtoyez ou croisez simplement dans la rue. Et ceux qui auraient tendance à voir un peu trop le verre à moitié vide ou à être un peu trop dans le pessimisme, achetez un carnet et chaque soir, sans exception, notez cinq événements ou situations pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant pour la journée que vous avez vécu. 3. Souriez, riez Dès que vous sortez de chez vous, installez instantanément un sourire sur vos lèvres et laissez vos yeux être à l'affût de la moindre chose, du moindre fait, du moindre regard qui va égayer votre cœur. Devenez des chercheurs de sourire, de bien-être le plus petit rayon de soleil que vous verrez et plus encore, devenez des fournisseurs de sourires, de joie. Souriez aux personnes que vous croisez avec les yeux, avec, les, avec le cœur. Sortez de l'indifférence sociale obiote. Ne craignez, pas les, ne, ne craignez pas ou plus les interactions sociales. Distribuez, distribuez des regards bienveillants, compatissants, des sourires lumineux. Je vous assure qu'à la fin de la journée, vous vous sentirez mieux, heureux, apprécié, aimé. Et plus vous ferez ça et plus vous attirez des personnes lumineuses et pleines d'amour dans votre vie. 4. Faites preuve de légèreté, de spontanéité et d'authenticité. Débarrassez-vous de votre ego, du code. dira-t-on, qu'importe votre statut social, votre âge ou autre, riez, amusez-vous, ne prenez pas la vie au sérieux et encore moins vous. Bref, lâchez prise, jouez. 5. Cultivez les pensées et émotions positives. Votre fréquence énergétique fluctue en fonction de vos émotions. La colère, la rancœur, la jalousie, la peur, le pessimisme, l'anxiété, etc. abaissent considérablement vos vibrations et attirent inlassablement à vous des situations qui vont vous maintenir dans ce genre d'émotion. Gardez à l'esprit que vos pensées sont créatrices de votre réalité et de votre futur. Et c'est encore et toujours la fameuse loi de l'attraction. Donc ayez en permanence des pensées positives et sans jugement ni sur vous, ni sur les autres. 6. Surveillez vos propos. Bannissez totalement tout mot négatif, péjoratif, tout insulte, etc. Ces mots, ces termes abaissent instantanément ou presque votre énergie et ceux que vous les employez pour parler d'une personne, d'une situation ou de vous-même. Faites le test. Fermez les yeux. Alors, pour ceux qui regardent euh, la vidéo en première, allez-y. Fermez les yeux et répétez doucement 3-4 fois amour, amour, amour et toujours en gardant les yeux fermés, notez ce que vous avez ressenti, chaleur, joie, légèreté, autre chose, Gardez les yeux fermés ou refermez les yeux si vous les avez ouverts et répétez doucement pareil trois ou quatre fois colère, colère, colère. Et toujours en gardant les yeux fermés, notez ce que vous avez ressenti. Il s'agit peut-être de, de crispation, d'énervement, de malaise, d'oppression. Chaque mot a une vibration, chaque mot est porteur d'énergie, ce qui fait que si à longueur de journée vous employez des termes injurieux, dégradants, négatifs, malveillants, j'en passe et des meilleurs, eh bien vous faites chuter votre taux vibratoire. Donc, au lieu de dire j'ai des difficultés, dites par exemple je suis face à des challenges, au lieu de dire je suis mal, Dites, je ne suis pas bien. À la place de, je suis fatiguée, dites, je n'ai pas d'énergie. Ne dites surtout pas, j'ai de gros, gros problèmes. Je crois que je vais mourir. Dites plutôt, j'ai de sacrés défis à relever actuellement. Je ne sais pas quelle, euh, quelle solution je vais trouver ou quel miracle va se produire, mais ce qui est sûr, c'est que je vais réussir. Ne dites pas « je suis timide », dites « je manque encore d'assurance ». Ne dites pas « je suis fauché », dites « l'argent n'est pas vraiment au rendez-vous en ce moment ». Ne dites pas « je suis obèse », dites « je suis tout sauf mince ». Je vous garantis qu'en parlant ainsi, non seulement vous n'allez pas amoindrir votre énergie et donc diminuer votre taux vibratoire, mais en plus vous allez attirer les bonnes vibrations, les vibrations souhaitées. Et je vous explique pourquoi. Dans une phrase, votre inconscient va squeezer les petits mots comme ne pas. Ou alors « ne pas », etc. Votre inconscient ne porte pas plus d'attention que ça à la négation. Et c'est pour ça que l'on dit qu'il ne comprend pas la négation. Si au lieu de dire « je suis malheureux »,« je suis pauvre »,« je suis malade », si vous dites « je ne suis pas heureux »,« je ne suis pas riche »,« je ne suis pas en bonne santé », votre inconscient va retenir « heureux, riche, santé ». Et avec la mise en place de quelques astuces supplémentaires, il va créer votre bonheur, votre richesse et votre santé. 7. Vivez l'instant présent. Cessez de vous rejouer inlassablement les traumas, les déceptions, les trahisons ou échecs que vous avez vécus. Faites une thérapie et cessez de vous faire des nœuds au cerveau car cela tire votre énergie vers le bas et tire votre vie à l'immobilisme. C'est vraiment une attitude qui vous plombe. Au sens propre. Vous ne pouvez pas vous élever si vous vous maintenez dans un espèce de marécage, de tristesse, de douleur et compagnie. Pareil, ne vous angoissez pas pour demain. Cessez de vous demander Comment je vais faire Comment je vais faire si je ne trouve pas d'argent pour faire ça ou ça Comment je vais faire si je ne trouve pas une solution pour ça ou pour ça Que va-t-il se passer pour ma retraite J'ai peur de rester célibataire. C'est la grève des trains, je ne peux vraiment pas rater ce rendez-vous professionnel. Stop <rire> Franchement, franchement, arrêtez, arrêtez tout ça, vous vous empoisonnez la vie, faites confiance au plan divin et détendez-vous, laissez faire l'univers, respirez et vous verrez. Tout se passera bien au final. Votre seul et unique challenge est de faire confiance à la vie, de faire confiance à la finalité que l'univers donnera à tout cela. Oubliez le passé, ignorez l'avenir et appréciez tout ce que l'instant vous apporte. Soyez dans l'accueil et dans l'acceptation sereine de ce qui se produit. 8. Chouchoutez-vous et aimez-vous inconditionnellement. Accordez-vous le plus grand soin, que votre bien-être soit une priorité absolue et grandissante dans votre vie. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, ne vous négligez jamais. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, vous êtes la première, la, la toute première personne que vous devez rendre heureuse. Vous devez vous rendre heureuse. C'est l'objectif quotidien de votre vie. Prenez-en conscience. Et ce devoir n'appartient à nul autre que vous. Ce n'est pas à la personne de votre cœur de vous rendre heureux, heureuse. Ce n'est pas à vos enfants ou à votre famille, ni à vos biens matériels de vous rendre heureux. C'est à vous et à vous seul qu'accombe ce rôle, votre entourage, votre environnement, vos, vos réalisations, votre situation amoureuse, professionnelle, financière, votre santé, etc. ne doivent être que du bonus, des plus. Et je dis bien que du bonus, jamais de malus. Rien ni personne sur Terre ne doit pouvoir être malus dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, faites-vous aider, suivez une thérapie. Un événement contrariant une situation inconfortable ne doit pas impacter votre énergie plus de quelques minutes ou quelques heures si vraiment c'est quelque chose de waouh. Rien ne doit être en mesure de vous faire sombrer dans une peine inconsolable ou une douleur persistante. Aimez-vous inconditionnellement, vous trouvez que, que vos yeux sont trop petits, trop, trop rapprochés, que votre corps est, est abîmé par les grossesses ou que vous n'avez pas assez de forme ou trop de forme ou que vous n'êtes pas assez musclé ou trop petit, ok. Vous avez le droit d'avoir vos propres critères de beauté, vous avez le droit de vous préférer de telle ou telle manière ou d'avoir préféré que, euh, que le ciel vous dote euh, physiquement autrement. Mais aimez-vous malgré tout, aimez profondément la personne que vous voyez dans le miroir. Vous êtes un tout, vous êtes une énergie, une âme. Vous n'êtes pas un vôtre, vous n'êtes pas un fessier, une mensuration ou autre. Vous êtes un tout tout. vous êtes un rayonnement, voyez la lumière que vous rayonnez, voyez tout ce que cette personne, tout ce que ce corps vous a permis de faire, de réaliser, de vivre, soyez fiers de votre corps, aimez-le, respectez-le, chouchoutez-le, prenez-en soin. Ce qui fait la beauté ce n'est pas une caractéristique physique, c'est ce qui s'en dégage, c'est l'aura qui l'anime, c'est l'énergie qui s'en dégage, l'éclat. Remarquez comme les personnes heureuses sont belles, sont éclatantes, même si elles ont un physique dit Ingrat. elles sont incroyablement attirantes et courtisées. Et cet éclat, cette lumière, c'est celle qui fait la beauté que l'on ait 20 ans ou alors 80 ans. Ensuite, bien sûr, si vraiment vous en avez l'envie et la Possibilités et les moyens faites de la chirurgie réparatrice ou esthétique mais je vous garantis que ce n'est pas ce qui va vous donner l'éclat la beauté mais oui vous allez apprécier le, le visuel le, le rendu de, de telle ou telle partie de votre corps que vous trouverez plus, plus jolie plus, plus sensuelle etc et c'est juste et c'est bien mais ce n'est pas ça qui fera que vous vous aimerez et en tout cas ce n'est pas ça qui devrait faire que vous vous aimiez ou pas. 9. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous. C'est très simple. Pardonner augmente considérablement votre énergie car cela vous délie de charges émotionnelles, de poids qui vous retiennent dans le passé, de, de souffrance et compagnie. Donc plus vous pardonnez, et surtout l'impardonnable, l'inexcusable, la traîtrise et compagnie et plus vous vous élevez vibratoirement. Pardonner ne veut pas dire « Ok, je comprends, tu as bien fait de me violoter, de me trahir, de me détruire, etc. Allez, tu es mon meilleur ami, on oublie tout et on recommence. » Non. Pardonner, c'est un peu comme faire un deuil, un véritable deuil, j'entends. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'émotions fortes, euh, d'émotions violentes ou blessantes et on n'a pas envie de se venger ou de demander réparation. Pardonner, c'est tourner la page émotionnellement et dans les faits. On n'oublie pas, on ne cautionne pas l'acte, on le condamne et on, et on ne se réconcilie pas forcément avec la personne. Le pardon est un puissant acte de libération. Petit aparté. Pardonner une personne ses mauvaises actions et comportements augmente davantage encore la dette karmique de cette personne. Se pardonner à soi-même est tout autant essentiel. C'est un acte d'amour envers vous, une preuve que vous acceptez de ne pas avoir été parfait ou parfaite. Vous, vous devez de vous aimer. Donc, pardonnez-vous, ne vous jugez pas, acceptez vos erreurs et remerciez-les de ce qu'elles vous ont appris. Comment augmenter votre taux vibratoire Eh bien, par votre environnement. 10. Veillez à vous entourer de personnes qui ont de hautes vibrations, entourez-vous de personnes qui vous élèvent, vous tirent vers le haut, croient en vous, vous poussent à aller de l'avant, bref, vous mettre dans de bonnes énergies plutôt que des personnes qui n'ont de cesse de vous saper le moral, de vous rabaisser, de vous critiquer, bref. Qui vous tire vers le bas. Ne vous entourez pas non plus de personnes jalouses, médisantes ou de personnes qui, euh, qui tout simplement vous pompent, vous vident encore et toujours votre énergie quand vous les voyez ou les avez au téléphone. Ces personnes sont nocives, toxiques pour vous et abaissent votre taux vibratoire. 11. Optez pour une information saine et Positive. Cessez de nourrir votre cerveau, votre cœur, votre âme d'actualités empreintes de peur, de stress, qu'il s'agisse de chaînes d'infos en continu, d'émissions de radio ou de télé ou tout simplement de contenu visuel ou auditif négatif, oxygène. Vous ne pouvez pas être bien, serein, positif, dans un bon état d'esprit et d'être d'être si vous êtes bombardé par tout ça le matin au réveil ou en allant au travail ou avant de vous coucher. Bref, sélectionnez avec autant de soin ce que vous entendez et regardez ce que vous mangez. Soyez conscient que cela conditionne la façon dont vous vivez, dont vous percevez les choses et votre manière de penser. Testez vous-même, regardez dans quel état vous êtes après avoir vu tel genre de film ou écouté telle musique. Ou utilisez un pendule, calculez votre taux vibratoire avant d'avoir regardé euh, une chaîne d'infos en continu et après avoir regardé son contenu. Et écrivez en commentaire les deux taux, ça va être amusant et instructif. <rire> 12. Désencombrer, ranger et purifier votre lieu de vie. Votre habitat, mais également le lieu où vous travaillez possède eux aussi un taux vibratoire qui, bien évidemment, influe sur le vôtre afin de ne pas alourdir vos énergies et ceux de votre famille, euh, de vous débarrasser de sources de négativité, afin de stimuler la nouveauté des, des changements positifs dans votre vie. Il est nécessaire de vous débarrasser de tout ce qui ne sert plus, ne vous plaît plus, de tout ce qui est cassé, inutile. Jetez toutes sortes de vieilleries et bannissez tout désordre. Jetez toute facture, tout document emprunt de négativité, tous vos, tous vos anciens dossiers stressants qui sont maintenant réglés. Au pire, numérisez-les et conservez-les sur différents supports externes. Toutes ces, toutes ces actions, vous verrez, vous apporteront de bonnes énergies et stimuleront une bonne circulation énergétique chez vous en vous et pour votre famille. Sachez également que les vieux meubles de famille, par exemple, contiennent une mémoire, surtout les vieux meubles en bois, et peuvent avoir une énergie chargée qui vous plombe, de même que les objets chargés en souvenirs lourds. N'encombrez pas les coins des pièces, et Grenier, sous-sol ou cave, ouvrez quotidiennement vos fenêtres pour faire entrer l'air et la lumière chez vous et après cela, faites un nettoyage énergétique de votre habitation et du sol. J'y reviendrai au point numéro 26. Vous pouvez aussi pratiquer le Feng Shui pour augmenter votre taux vibratoire et celui de votre maison. Alors, le Feng Shui, c'est quoi? Eh bien, c'est une pratique qui consiste à agencer votre habitation, vos, euh, vos espaces de vie, afin de créer un équilibre, une harmonie énergétique avec votre environnement et avec la nature. 13. Ayez des pierres, des cristaux et des plantes purificatrices et purificatrices protectrice. Alors, parmi les pierres les plus connues, on a la tourmaline noire, l'obsidienne, l'œil de tigre. Pour les plantes, on a la sauge, le benjoin, etc. Ce sont les plus connus, les plus populaires et donc les plus utilisés. mais croyez-moi, ce ne sont pas les plus puissantes ni les plus efficaces qui existent. J'ai réalisé un guide, un recueil de très puissantes pratiques et protocoles de libération, de protection et de réalisation où vous trouverez, autre autre. Un listing d'une vingtaine de pierres et d'une soixantaine de plantes et herbes purificatrices et protectrices, avec leurs spécificités en matière de purification et de protection. Rendez-vous à barre de description si vous souhaitez l'acquérir et l'accueillir chez vous. 14. <rire> limitez votre exposition aux champs électromagnétiques. Alors, sans va vivre loin de toute civilisation technologique, on ne peut échapper à la toxicité des ondes électromagnétiques artificielles émises par les réseaux de télécommunications, nos appareils informatiques, électroménagers, bref, toutes ces ondes qui impactent très négativement le taux vibratoire. Alors, bien sûr, idéalement, il convient de vivre loin des grandes agglomérations, dans des lieux encore préservés d'une trop grande pollution électromagnétique. Mais peu importe où vous vivez, mettez chez vous. Et à votre travail si possible, des plantes qui neutralisent ces ondes, des organites, des, euh, des lopes de sel. Mettez et portez également certaines pierres et cristaux afin de limiter l'impact de cette pollution. En parallèle, idéalement, le mieux est d'utiliser le câble Ethernet pour recevoir Internet plutôt que le Wi-Fi. Évitez de connecter tous vos appareils électriques à internet. Les, euh, les écouteurs sans fil en permanence euh, dans les oreilles, c'est juste euh, un brouilleur un parasiteur de vos propres énergies. Utilisez donc plutôt des écouteurs avec fil. Euh, lors, de vos, lors de vos communications téléphoniques, plutôt que d'avoir l'oreille collée au téléphone avec toutes les ondes qu'il émet et reçoit un, hein, mettez plutôt des écouteurs le soir. Ne dormez surtout pas avec un téléphone, une tablette ou un PC dans votre chambre. Laissez-les au salon et le mieux c'est de les éteindre. Augmentez votre taux vibratoire par votre hygiène de vie quotidienne. 15 manger de la nourriture vivante à haut taux vibratoire. Si vous voulez élever votre taux vibratoire, consommez des aliments qui ont un haut taux vibratoire et non ceux qui ont un bas taux vibratoire, voire qui ne vibrent pas du tout, car ils abaissent votre taux vibratoire. Concernant la nourriture vivante à haut taux vibratoire, on a bien sûr tout ce qui est fruits et légumes frais, bio, encore plein de vitalité. On a les aliments crus ou le moins cuit possible. Petite précision, plus il y a de temps entre le moment où l'aliment est cueilli et récolté et le moment où il est consommé, et plus il perd sa force vitale. Concernant la nourriture morte, hein, à faible taux vibratoire, on a la nourriture transformée, les produits alimentaires industriels, mais aussi les légumes trop cuits, les animaux morts qui ont été torturés ou stressés. Je précise que dans les produits laitiers, on retrouve également le stress vécu par les animaux ainsi que les produits chimiques et pesticides de leur alimentation, les, les antibiotiques et compagnie. D'une manière générale, sachez que si vous consommez des aliments comprenant des produits chimiques, des pesticides ou des aliments euh, contenus dans des emballages plastiques, cela affecte considérablement votre taux énergétique et c'est la raison pour laquelle... Vous devez consommer des aliments que l'on trouve naturellement dans la terre ou qui poussent sur les arbres. Et soyez attentif à la façon dont votre corps réagit à la consommation de certains aliments ou à la manière dont votre énergie en est impactée par la suite. Si vous êtes obligé de manger de la nourriture à bateau vibratoire, posez-les au moins sur une onde de forme de type fleur de vie, cube de métatron ou un plateau en orgonite. Vous pouvez également utiliser votre magnétisme pour magnétiser la nourriture ou votre intention et bien sûr les croyants peuvent prier avant de manger en demandant de bénir le repas 16 Buvez de l'eau vivante. Je vous rappelle que le corps humain est constitué d'eau à 70% et donc boire une eau vivante est un excellent moyen d'augmenter votre taux vibratoire. Par ailleurs, boire beaucoup d'eau est nécessaire pour évacuer les substances toxiques du corps, mais aussi les énergies négatives et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on recommande de boire beaucoup d'eau suite à un soin énergétique. Alors, une eau vivante, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une eau qui bouge, une eau qui est en mouvement, comme l'eau d'un ruisseau, d'une rivière, etc. C'est en tout cas l'opposé de l'eau du robinet, puisque celle-ci est une eau qui stagne qui stagne dans nos plomberies. Pour les chausses, la meilleure eau est bien évidemment celle qui provient directement de la source sinon de l'eau de source en bouteille de préférence en bouteille de verre bien évidemment, sinon on ingurgite du plastique. Le taux vibratoire de l'eau minérale est certes plus élevé que l'eau du robinet, mais sachez qu'elle est moins élevée que l'eau de source. Alors l'eau que vous consommez directement à la source est naturellement dynamisée. Si vous êtes obligé d'utiliser de l'eau du robinet, il est préférable de la dynamiser afin qu'elle retrouve un peu de ses propriétés naturelles. Il existe différents votre méthode que, que je vous invite à combiner entre elles pour plus d'efficacité. Alors, parmi les plus simples, on peut poser la carafe d'eau sur une onde de forme telle une fleur de vie, le cube de Métatron, etc. Ou alors la poser sur un plateau en orgonite représentant, pareil, une onde de forme. Vous pouvez aussi diriger l'intérieur d'une coquille Saint-Jacques vers la carafe d'eau, donc coller une coquille Saint-Jacques à la carafe. Si vous avez du magnétisme, vous pouvez bien sûr magnétiser l'eau avec votre intention, avec votre énergie. Vous pouvez également envoyer des messages à l'eau. Vous pouvez également mettre quelques gouttes vita vitalisantes de citron ou de vinaigre bio et aussi vous pouvez acheter des dynamiseurs d'eau. Augmentez votre taux vibratoire par des pratiques quotidiennes hautes en énergie. 17. Méditez, priez, connectez-vous au ciel. Méditez tous les jours, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes par jour, le matin, le soir, dans les transports en commun, peu importe, il vous suffit juste de fermer les yeux, de vous concentrer sur votre respiration quelques minutes et de laisser le corps se détendre. De même que vos émotions et votre esprit et de laisser votre esprit aller chercher la plénitude où il veut et comme bon lui semble. La méditation apaise l'esprit, aide à reprendre son calme, aide à mieux gérer ses, ses émotions, elle réjouit l'âme, détend le corps de ses éventuelles tensions et vous ressortent sur l'instant présent. La méditation et la prière sont des actes qui ont un très haut taux vibratoire. Donc vraiment, allez-y, reconnectez-vous à votre cœur, à votre âme, au divin, parlez à l'univers, à vos guides, à vos anges gardiens. 18. Écoutez de la musique thérapeutique. Essayez d'écouter quotidiennement, ne serait-ce que 15 minutes par jour, de la musique douce ou de la musique classique ou de la musique à 432 Hz qui élève votre taux vibratoire, libère des blocages émotionnels. Vous la trouverez sur YouTube et si vous en connaissez, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. 19. Chantez. Seul ou en groupe, sous la douche ou dans la voiture, en cuisinant ou en vous maquillant, que vous ayez une douce voix mélodieuse ou que vous chantiez faux, peu importe, chante cela augmente votre taux vibratoire et vous met super bien. 20 écoutez des affirmations positives écoutez des affirmations positives sur youtube vous en trouverez également sur ma chaîne et je vous mets les liens en barre de description bien sûr cela poussera votre cerveau à penser positivement et dynamisera positivement vos énergies vraiment faites en votre routine quotidienne, coller sur votre frigo, votre miroir, votre porte d'entrée, etc., des aimants ou des post-it avec des citations positives ou d'abondance. 21. Apprenez à bien respirer. Inspirez lentement et profondément par le nez et expirez encore plus longuement par la bouche. Ayez une respiration ventrale plutôt qu'une respiration thoracique. En d'autres termes, votre vôtre doit se gonfler quand vous respirez. 22. Faites des protocoles de protection que vous sortez de chez vous et de nettoyage avant de rentrer chez vous. C'est important, c'est primordial de faire ces petits protocoles rapides hein, qui prennent 2-3 qui prennent minutes. Ça ne va pas augmenter votre taux vibratoire, mais ça va empêcher que vous perdiez ou qu'on vous vole votre énergie. Ça va vous protéger à minima des énergies négatives. Autant chez vous, vous pouvez installer un environnement sain énergétiquement, autant cela est impossible dans les transports en commun ou si vous travaillez dans une société. Ou dans les magasins, etc. Bref, dès que vous êtes en interaction avec des personnes, que vous leur parliez ou non, que vous échangez ou pas avec elles, dites-vous que les énergies circulent. Tout est énergie. Nous vivons dans un monde énergétique, je vous le rappelle. Donc, vous devez en plus de vos pierres, etc. Faire 2-3 protocoles qui en tout ne, prendra, ne prendront pas plus de 10 minutes par jour, mais qui vous aideront à rester, à maintenir de hautes énergies. Vous retrouverez ces protocoles, entre autres choses, dans mon guide, dans mon recueil de très puissantes pratiques et protocoles de libération, de protection et de réalisation. Augmentez votre taux vibratoire par vos pratiques hebdomadaires haute en énergie. 23. Pratiquer une activité artistique ou créative. Écrivez, dessinez, peignez ou faites toute autre activité artistique ou créative, le but étant de vous connecter et de vous reconnecter à votre créativité, à votre imagination et de vous laisser inspirer, de vous laisser porter par votre cœur, par votre âme et par votre inspiration. Et en plus, ça vous permet de libérer vos émotions. Vraiment, encore une fois, et comme tous les conseils et indications que je vous livre dans cette vidéo, pratiquer ce type d'activité vous permet vraiment d'augmenter votre taux vibratoire. 24. Pratiquer une activité... Physique. Cela libère des endorphines, apaise l'esprit, évacue les énergies négatives et élimine les toxines. Donc, soyez actif en mouvement, bougez, peu importe l'activité physique que vous pratiquez. Le sport, la marche, euh, la danse qui vous permet en même temps d'exprimer vos, vos émotions, mais aussi le jardinage qui a le mérite de vous ancrer à la terre. Vous faites bien sûr tout ce qui est euh, activité de connexion au corps comme le yoga, le tai chi, le qigong qui relie le corps à votre esprit, libère les énergies stagnantes et élève vos vibrations. Se faire masser est aussi excellent pour évacuer les énergies négatives et plus particulièrement bien sûr les massages énergétiques. 25. Passez régulièrement du temps en pleine nature. Être dans la nature vous permet de recharger vos batteries et d'évacuer toute forme de négativité. Alors Rapprochez-vous de la nature, allez vous balader afin de vous reconnecter à elle. Prenez le temps, prenez le temps de la contempler, de regarder les étoiles. N'hésitez pas à vous y allonger, à marcher pieds nus si c'est possible, euh, à prendre un arbre dans vos bras. Bref, plus vous y passerez du temps et plus votre taux vibratoire va augmenter. Augmentez votre taux vibratoire par des pratiques énergétiques mensuelles. 26. Harmonisation de l'habitat. Faites faire un nettoyage énergétique de votre habitation et du sol pour vous assurer que votre logement ne vous pompe pas votre énergie et par la suite, nettoyez régulièrement énergétiquement votre habitation à chaque pleine lune, par exemple c'est idéal. Vous pouvez bien évidemment me réserver une harmonisation énergétique de votre habitation ou de votre lieu de travail ou acquérir le recueil dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui contient de très puissantes pratiques et protocoles de, de libération, de protection et qui appartient donc également pour harmoniser et nettoyer votre habitation. 27. Faites des soins énergétiques. Qui dit taux vibratoire élevé dit nécessairement soins énergétiques pour vous nettoyer des empreintes énergétiques polluantes, des, des situations que vous vivez ou des empreintes énergétiques laissées par des émotions négatives ou des énergies négatives de, de personnes que vous fréquentez ou croisez au quotidien et qui peuvent se greffer à vos propres énergies sans que vous vous en rendiez compte et je ne parle même pas des vibrations négatives que l'on peut vous envoyer par, par jalousie, colère, etc. Alors, bien évidemment, cela est encore plus nécessaire pour les thérapeutes, pour les soignants, pour ceux qui travaillent avec les énergies ou qui, ou qui côtoient le public quotidiennement, mais tous ceux aussi qui ont une sensibilité plus ou moins accrue aux énergies. Je ne parle même pas des empathes ou des personnes qui sont de véritables éponges, comme on dit. Ces soins énergétiques sont à faire à deux niveaux. Premièrement, faites appel chaque mois à un énergéticien pour qu'il vous fasse des soins énergétiques, harmonise vos chakras, votre aura, vous libère énergétiquement aux besoins, etc. En plus de votre intuition et de votre ressenti, que je ne saurais que trop vous conseiller de suivre, veillez à choisir un énergéticien dont le taux vibratoire est supérieur au vôtre. Vraiment, c'est primordial. Sinon, il ne pourra pas vous apporter plus que ce que vous avez, il ne pourra pas augmenter votre taux vibratoire. La deuxième chose, c'est que vous devez avoir un minimum de connaissances, un minimum de savoir pour vous protéger et vous nettoyer un temps soit peu. Vous trouverez également dans mon recueil bien plus que le minima de connaissances pour faire tout ça puisqu'il s'adresse tant aux novices en la matière qu'aux personnes déjà. Très bien, expérimentées. disons. 28 passer du temps dans de hauts lieux vibratoires. Rendez-vous dans des églises, des basiliques, des cathédrales, dans des temples à Lourdes, au Mont-Saint-Michel, aux dolmen dans des, dans des sanctuaires, des, des lieux de pèlerinage, des lieux mariaux, dans les pyramides, bien sûr, envoyez-moi quelques petites photos au passage, euh, dans des lieux sacrés, etc. Tous ont été construits dans des lieux hautement énergétique et tous élèvent vos vibrations. Augmentez votre taux vibratoire par vos actions. 29. Faites ce qui vous plaît. Cessez de dire oui à tout et à tous et à tout bout de champ. Cessez d'ignorer vos propres envies, vos propres besoins. Cessez de vouloir aider tout le monde à votre détriment. Apprenez à dire non non je ne peux pas, non je ne veux pas, réappropriez-vous votre temps, c'est le vôtre après tout et c'est une excellente façon de montrer que vous êtes en vie, que vous comptez, que votre opinion et vos envies ont de la valeur. Faites ce qui vous plaît, suivez vos propres goûts, vos propres vies, vos propres modes, n'adhérez pas aux valeurs et aux courants qui heurtent vos propres valeurs, vos propres idées, n'entrez dans aucun moule, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous fait vibrer, Écoutez-vous, imposez-vous, respectez votre cœur, respectez votre âme et écoutez-les. Trouvez et réalisez votre mission de vie, votre mission d'âme, c'est-à-dire trouver la raison de votre présence sur terre, le but de votre incarnation. Dans la grande majorité des cas, cela revient à trouver la réponse à quelle contribution, quelle aide aussi infime soit-elle, à mes yeux en tout cas, puis-je apporter à ce monde, aux personnes que je croise. Que puis-je à mon échelle, apporter au monde, à l'humanité, en quoi puis-je aider les autres Et en tout cas, en accord et en harmonie avec ce que j'ai toujours voulu faire ou être. Trouver sa mission de vie, c'est trouver la réponse à, avec mes possibilités, mes capacités intellectuelles, physiques, psychiques, financières, énergétiques, avec le temps et les moyens que j'ai ou décide de mettre, que puis-je apporter au monde aux gens, des sourires, de la joie, du bonheur, des solutions, un meilleur confort physique, de l'aide, une écoute, une présence, des connaissances, un savoir, etc. Et ça peut être tant au niveau de votre village, de votre voisinage, qu'au niveau de votre région, de votre pays ou du globe terrestre. Que vous remplissiez votre mission de vie auprès de une personne par jour ou de 10, 100, 10 000, peu importe, vous contribuez à aider l'humanité. En tout cas, plus vous serez sur votre chemin de vie et plus l'univers vous ouvrira des portes. Parce que quand vous serez sur votre chemin de vie, vous serez heureux, heureux et accompli. Quel que soit ce qui se passe autour de vous ou dans le monde, quelle que soit votre situation financière, matérielle, sentimentale, quelle que soit votre condition physique, vous serez non seulement heureux, bien dans votre peau, bien dans votre tête, dans votre vie et en plus, votre taux vibratoire atteindra des sommets vous verrez. Alors, j'ai intitulé cette vidéo euh, Taux vibratoire élevé pour la loi de l'attraction, se connecter au ciel, pourquoi et comment, mais j'aurais très bien pu l'intituler Conseil pour une vie heureuse parce que au-delà du taux vibratoire, de la loi de l'attraction, la réalisation de l'ensemble de ces 30 points évoqués dans cette vidéo ont cette finalité, cette heureuse conséquence dans votre vie. Dites-moi ce que vous vous en pensez en commentaire, en tout cas, moi, c'est mon constat. Je compte sur vous pour nous partager votre expérience dans les commentaires, nous dire comment s'est passée la, la mise en place de ces différents points, comment votre taux vibratoire a augmenté, les différents changements que vous avez vécu au niveau de votre vie personnelle, amoureuse, professionnelle, spirituelle, financière, etc. Vous savez, la vie est une école et c'est en tout cas ma conviction la plus profonde. Je pense que nous sommes tous sur cette terre pour grandir, apprendre, évoluer, pour s'enrichir spirituellement, réaliser nos rêves nos véritables rêves, c'est-à-dire les rêves de notre cœur, de notre âme, et non ceux de notre ego. Tout comme je suis intimement convaincu que nous sommes sur cette terre pour témoigner de l'amour et de la foi malgré tout et envers et contre tous au besoin, et plus encore pour transmettre amour et foi au quotidien autour de nous. C'est en tout cas ce que je m'évertue à faire au quotidien, et en l'occurrence dans cette vidéo sur le taux vibratoire. Je vous souhaite donc bon taux vibratoire élevé pour vous, vos proches, ceux que vous aimez, pour la terre, l'univers, la vie, car comme le disait Gandhi, si un seul homme avance d'un pas dans la vie spirituelle, l'humanité tout entière y gagne. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous avec moi, une séance d'hypnose, un soin énergétique, une libération, énergétique, une harmonisation de votre lieu de vie ou si vous souhaitez que j'établisse votre numérologie sacrée ou votre bilan énergétique, que je vous confectionne votre bracelet chemin de vie, vous fasse une guidance ou si tout simplement vous souhaitez accueillir le guide des très puissantes pratiques et protocoles de libération, de protection et de réalisation dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Rendez-vous directement sur mon site internet dont le lien est en barre de description. Dans tous les cas, on se rejoint sur mon groupe Facebook, Les Flammes de la Lumière. Soyez heureux et vibréo Au revoir.